La chrica formation très très bénéfique. Euh, même l'ambiance était comme nous, je et j'espère qu'on aura une autre formation à l'extérieur. Bon, je vais continuer à faire un gym, la chrica, mon dieu. Est-ce que tout le monde aujourd'hui parle pour venir à la CM? Normalement, ouais. pas grâce pas à vous. <laughs> à vous ouais. merci beaucoup pas du merci beaucoup Hey. What? Sorry. Euh, oui, c'était c'était très enrichissant. Moi, je suis contente. Non, I would keep it for myself, honestly. Euh, oui, je recommande. Oui. Quel euh, est le ai truc que t'as beaucoup marqué de formation pendant les derniers jours J'ai aimé les les exemples concrets. De, de ce qu'il y a, Martin hein, sur le paysage euh, en, en com, J'ai aimé ça. Et surtout les outils les outils c'est Oh oui. Merci beaucoup. Oui, merci, merci. Alors, elle MD... dit Merci. Alors, quest نحس روحي على الاخر، عجبتني الفورماسيون، بون سيطاين دومين اللي زيد عليه، مادابيه وماذا بي نخدم في الدومين هذا ويعطيكم Ayoo, hi, uh, sí. Ay, hakika, Merci à vous. Merci à vous. Merci à a Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. beaucoup de choses qu'on a vu, et il faut laisser le temps pour digérer tout ça. Inch'Allah c'est un début et M'belichillah... Tu vas investir dedans, Olaf oui, oui. C'est un domaine qui est à la portée, c'est un domaine qui est très intéressant. Il faut développer tout ça. Oui, ça touche énormément. La, plutôt, j'ai vu qu'il y a un côté euh, marketeur qui est lié à ma comme des notions à Donc, il faut développer peut-être ça. La bon, si communication. et Wallahi, je ne savais pas beaucoup de choses et j'étais un peu hésitant mais j'ai vu des choses j'disées -de. -de. Merci beaucoup pour ces informations Je suis sûr que ça va allé à C'est un domaine à la portée C'est un domaine intéressant C'est un domaine à la portée En plus que ça, c'est enrichi Je recommande ça à tous mes amis J'espère que ça va déjà où est-ce qu'il y a une Est-ce que suis en Je suis en train d'y Alors, votre ami, Scandal, de la Suisse, comment est-ce qu'il la a une formation Bon, la formation, je pense c'est une formation initiale. Bon, ne sais pas ce qu'il y a des outils. Je pense que c'est juste une traduction, donc après, il y a beaucoup de travail à faire. Donc j'espère qu'il y aura peut-être une deuxième session de formation où le Haja plus approfondie. Voilà, c'est le CM 102. Oui, Inch'Allah. Ça ouvre vos yeux, vous allez Oui, ça donne une idée du travail, du volume du travail et qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce que vous avez proposé le métier de la CM? Déjà, ce n'est pas mon métier, c'est juste pour avoir plus de formation. Est-ce que les visites locaux, c'est intéressant ou non Oui, c'est un petit peu intéressant, oui pour rapprocher les clients tunisiens et, et comment faire les analyses et tout ça. Merci. Ah oui. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. On ne va pas demander l'éducation du foot, on va demander l'appréciation générale par rapport à l'ambiance. Non, c'est une très bonne ambiance, j'ai appris beaucoup de choses, vraiment c'est ça, surtout de part de, de professionnels qui se connaissent dans le métier, des astuces, des, des utilisations d'outils, comment on prépare une, justement une stratégie euh, marketing, etc. De, euh, la, pour les réseaux sociaux, c'est vraiment très intéressant. Très riche, oui. Oui, oui, c'est à la portée. Je trouve que tout le monde peut s'y mettre, Marata, mais euh, il faut beaucoup d'efforts, il faut beaucoup de travail, beaucoup de persévérance et de créativité, surtout. Voilà, merci. Oui, le micro. Nous sommes contents. Nous sommes contents. Nous sommes contents. Nous 8 contents. 2 donc ça fait 16 heures durant sommes jours là sommes contents. Nous un contents. Je sais ce que c'est, c'est difficile de faire Je sais c'est Normalement, quand on assiste à une formation, on ne choix pas les formateurs, mais on ça. c'est vrai. C'est pas les vidéos salut tout le monde on pas